Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à Inkscape. On va voir comment obtenir un aperçu rapide des filtres pour Inkscape 0.92. Alors pour cela j'ai créé un fichier qui sera à télécharger en bas de la vidéo et qui est structuré de la façon suivante, à savoir qu'ici on a un groupe et dans ce groupe on a un objet texte que l'on peut modifier. On a ici la fenêtre des calques, avec ici dans chaque calque en fait un groupe de filtres qui correspond par exemple ici euh, au groupe de filtres biseaux qu'on retrouve ici donc filtres biseau tous les filtres qui sont là ont été mis sur le calque biseau donc si j'appuie sur le moins de mon clavier on a ici donc tous les filtres que j'ai appliqués donc à différents clones et ainsi si je modifie le texte, ici, automatiquement, ça va le modifier sur l'ensemble de mes clones. Et ainsi, on va pouvoir euh, facilement avoir euh, l'aperçu des filtres. Euh, voilà, donc pour biseau, pour bosselage, pour couleur, pour crête, etc. etc. Jusqu'à voilà, jusqu texture qui est le dernier, où il y en a 21. Alors des fois, ça peut être vraiment un petit peu flou. On va euh, aller sélectionner matière, voilà, qui est sympa, notamment euh, le filtre, là, bijoux en émail, qui est vraiment un filtre euh, sympa. Alors pour modifier le texte, bah, rien, rien de plus simple, pour ceux qui connaissent Inkscape, il faut... Euh, donc là, on a en bas le, le, le groupe, donc il va falloir rentrer dans le groupe, donc on double clic plusieurs fois, pour vraiment rentrer dans le groupe, et à un moment donné, on va sélectionner le texte, et automatiquement Inkscape va... Euh, Utiliser l'outil texte et on va pouvoir modifier ici le texte donc je fais un ctrl A pour sélectionner tout le texte et je vais par exemple taper le texte la june. Alors en fonction de la puissance de votre ordinateur ça peut être plus ou moins lent parce que en fait bah Inkscape va devoir appliquer euh, à cet objet les modifications et le filtre qui va bien. Alors pour ceux qui connaissent pas bien Inkscape je vais faire apparaître ici la fenêtre objet et par exemple, si je sélectionne mon, mon objet texte, on voit qu'il est dans un groupe. Là, on a G qui correspond à un groupe. On a une petite flèche. Et si je clique sur la flèche, on voit qu'on rentre dans le groupe. Et là, j'ai bien l'objet texte. Euh, qu'on peut modifier en sélectionnant ici donc euh, l'outil texte. Tac, et là, on rentre et on modifie. Euh, également, à ce niveau-là, on va pouvoir créer des, des objets. Par exemple, si je sélectionne l'outil euh, rectangle, je clique. Donc je suis bien dans le groupe, si je clique, je glisse ici, je vais créer un rectangle, et le rectangle va bénéficier, bien sûr, euh, du filtre. Donc si je souhaite avoir un filtre, non pas sur un texte, mais sur un objet, bah, tout simplement, il faut le mettre à ce niveau-là. <coughs> voilà. Euh, je reviens un petit peu en arrière, voilà, hop, pour retrouver mon texte. Euh, donc en cliquant... Sur la molette de ma souris, je peux faire donc défiler jusqu'en bas. Il y a vraiment des, des filtres sympas. Et pour revenir en haut du document, j'appuie sur 5 où je peux cliquer là-dessus. Voilà. Donc si ce filtre m'intéresse, alors j'avais juste, donc j'ai dit qu'il fallait double cliquer plusieurs fois. Voilà, hop. Et maintenant, je vais pouvoir agrandir un petit peu ça. Et si j'agrandis, le filtre va s'adapter et ça va être un peu plus lisible. Voilà. Donc, ça, ce filtre-là m'intéresse. Je souhaite l'utiliser dans un autre document. Bah, tout simplement, je fais clic droit, copier, ou je peux faire CTRL V ou aller dans Édition Copier. J'ouvre un nouveau, un nouveau document, Fichier Nouveau. Et j'ai plus qu'à qu le coller. Édition euh, Coller. Voilà, tout simplement. Tac. Alors, je peux m'amuser, bien sûr. Bah, à diminuer ou à augmenter la, la taille du texte là c'est à 135 si je passe à, à 100 par exemple voilà ou 200 enfin bref euh, hop. on peut éventuellement enregistrer cet objet et l'ouvrir dans, dans gimp si on le souhaite donc je vais l'appeler dessin hop je vais ouvrir gimp on va voir un petit peu comment gimp donc je fais fichier euh, nouvelle image, si je fais fichier ouvrir en tant que calque et je vais par exemple sélectionner ici mon dessin, je vais ouvrir euh, une résolution à 150 pour avoir une bonne résolution, valider, ouvrir, on attend un peu, voilà la conversion, euh, je sélectionne cet objet, je vais déplacer tout ça, voilà. alors on voit que le filtre n'est pas complètement identique, il y a les zones sombres qui ont été un petit peu enlevées. Alors le mieux, c'est de faire fichier exporter au format PNG. On va exporter ben, juste euh, la sélection. Sur le bureau, exporter, on va l'appeler euh, dessin PNG. PNG, Enregistrer à 150, exporter et on retourne dans Gimp, je vais faire ouvrir en tant que calque, donc c'est celui-là, je fais ouvrir, alors le petit problème c'est qu'il a rogné un petit peu notre objet, alors je retourne ici dans mon objet, alors je sélectionne mon objet, on voit bien que là c'est vraiment collé et que le filtre... Euh pas pris en compte. Alors pour cela, il va falloir double-cliquer plusieurs fois à, à l'extérieur du, du document ou alors on fait apparaître la fenêtre objet et on va voilà cliquer ici sur notre groupe et à ce moment-là, ça sélectionne bien le, le filtre. Alors si ce n'est pas le cas chez vous, c'est peut-être lié à vos préférences globales Dinscape. Donc il faut aller dans outils et sélectionner boîte englobante visuelle parce que si c'est coché à cet endroit-là, vous voyez, ça colle en fait juste à l'objet et non pas au filtre. Donc on choisit bien boîte englobante visuelle. Voilà, donc on va maintenant exporter tout ça, fichier exporter au format PNG. Euh, donc la sélection, on va exporter, donc on a dit c'était dessin.png enregistré avec 152 résolution. Exporter, remplacer. Et maintenant si on va dans Gimp et qu'on fait fichier, ouvrir en tant que calque, donc celui-là, ouvrir. Et ben c'est beaucoup mieux, voilà, tout simplement. Voilà donc pour ce petit tuto. Euh, je vous remercie d'avoir suivi. N'hésitez pas à poser des questions. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.